à la fameuse liste de courses ou alors on se demande « Ah mais est-ce que j'ai éteint le four ou »« Qu'est-ce que font les enfants Est-ce que si »« Est-ce que mon patron va me donner les nouveaux contrats ?» Enfin bref, on est dans le lit, dans le moment, avec notre amoureuse, notre amoureux. Et pourtant, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qui se passe. On est dans notre tête, on est bloqué, on est en train de réfléchir, essayer d'analyser, de comprendre et en fait euh, on est loin du moment pour certaines personnes ça peut être en effet donc la liste de courses tout ça pour d'autres ça peut aussi être est-ce que je suis en train de faire bien euh, est-ce que euh, est-ce qu'il me voit comme ci comme ça enfin bref ce qui est commun à ces situations là c'est que bah, voilà on est dans notre tête on n'arrive pas à revenir au moment présent mais je pense qu'on utilise tous cette conception, ce mot, le moment présent, mais en vrai, ça veut dire quoi, le moment présent Je pense que, pour moi, le moment présent, ça veut dire je ressens mon corps. Je suis présente à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et souvent, on essaye de se convaincre avec notre, j'imagine, pour la personne qui m'a posé cette question qu'elle est peut-être en train de se dire ah il faut que je revienne au moment présent ou vas-y concentre-toi sur ce qui se passe mais du coup tout ça c'est du mental encore pour revenir au moment présent je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se poser la question qu'est-ce que je ressens dans mon corps à l'instant qu'est-ce qui se passe en moi et pas forcément chercher du plaisir mais juste chercher des sensations pour revenir petit à petit à son corps même là, vous à l'instant, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps Est-ce que votre cœur bat vite ou lentement Est-ce que vous pouvez sentir un picotement, une chatouille quelque part dans votre corps, une tension Apprendre à identifier les sensations dans notre corps nous permet de revenir vraiment en fait. D'être vraiment là, d'être vraiment présent. Sinon, on n'est que dans le mental, on est en train d'analyser. Mais l'autre chose que j'aurais envie de dire, c'est d'identifier à quel moment est-ce qu'on a déconnecté. Parce que souvent, très souvent, voire très très très souvent, quand notre cerveau décroche, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui ne nous a pas plu, ou qu'on a eu un désir qu'on n'a pas osé exprimer. Donc voilà, imaginez, on est en train d'avoir un rapport sexuel avec notre amoureux, on a très envie de bisous dans le cou, qui nous regarde dans les yeux. On n'ose pas l'exprimer, on n'ose pas le demander. On passe un moment à essayer de lui faire comprendre, le message passe pas. Et au bout d'un moment, soit on reste avec notre frustration, soit on déconnecte un petit peu. Et c'est souvent ça qui se passe en fait, où, où on n'a juste pas exprimé un désir. On n'a pas exprimé un besoin, on n'a pas dit ça ne nous plaît pas. Et du coup, pour éviter de ressentir cet inconfort en fait de ne pas avoir exprimé notre désir ou notre besoin, pef, on déconnecte. C'est beaucoup plus facile de penser à la liste de courses que d'oser exprimer son désir. Donc mon invitation, c'est vraiment deux choses. Quand on a l'impression d'être constamment dans sa tête. Euh, non, ça va être trois choses. Excusez-moi, j'en rajoute une. Euh, la première chose, revenir à son corps. Sentir les sensations dans son corps. Deuxième chose, observer. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'instant, la milliseconde avant qu'on déconnecte identifier. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas osé exprimer Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Est-ce qu'il a fait une caresse, un geste que j'ai pas aimé, que j'ai pas osé dire Ce qui nous amène du coup à la troisième chose, oser dire Et, et pareil, qu'on ait identifié qu'il y a un problème ou pas, parfois on peut juste dire « Ouh J'étais connectée un instant !» C'est beaucoup plus facile de revenir quand on a verbalisé qu'on était parti. Et c'est pas grave en fait d'avoir déconnecté, même moi ça m'arrive d'avoir des moments où je suis en train de d'embrasser mon amoureux et puis d'un coup je, je pêche par ailleurs. C'est pas grave de partir. Je pense aussi que quand on déconnecte un peu, on se culpabilise et du coup on déconnecte encore plus. C'est pas grave de déconnecter, ce qui est important c'est de revenir. On peut dire « Ouh, j'étais absente un petit instant, mais là, maintenant je suis là avec toi mon amour. » Et parfois aussi le fait de le dire, ça concrétise quelque chose pour l'autre. Ah oui, en fait, c'est pas moi qui avais l'impression de pas vraiment être là dans le moment. C'est juste que, bon, elle était partie. Mais maintenant que je sais qu'elle était partie et que je sais qu'elle est revenue, ou l'inverse, qu'il est revenu, on peut vraiment être là ensemble. Parce qu'au final, je pense que même si l'autre le sait pas consciemment, il ou elle le sent quand même qu'on est un peu déconnecté. Donc voilà, à mes petites idées et pistes pour revenir à son corps et se reconnecter quand on est parti dans sa tête et qu'on n'arrive plus à être dans le moment présent et à lâcher prise. Je pense aussi que ça demande toute une refonte de l'approche de la sexualité. Et c'est pour ça que je vous propose de découvrir mon e-book qui s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger juste avec le lien en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, à laisser des commentaires, qu'est-ce que vous vous faites pour revenir sur le moment, est-ce que ça vous arrive, qu'est-ce qui se passe pour vous Dites-moi tout et on se retrouve dans des prochaines vidéos. A très bientôt